Aujourd'hui, le 17 mai 2019, écoutez, il euh, y a eu quand même des nominations euh, de juges à la Cour suprême euh, par Justin Trudeau, et il euh, y a le commissaire euh, au commissariat à la magistrature fédérale. Et euh, cet homme-là, euh, c'est quelqu'un qui a quand même un mandat extraordinaire, c'est lui qui se trouve à, à gouverner, si vous voulez, les 1200 juges de nomination fédérale qui jugent ici au Canada, dont le Québec et l'Ontario. Je vais vous lire euh, immédiatement ce qu'il y en est de ça. Vous voyez sa photo ici. Ça se trouve à être M. Marc-André Giroux. Il a été nommé commissaire à la magistrature fédérale le 21 juin 2017 en tant que commissaire il dispose d'un budget de 570 millions de dollars et fournit un appui nécessaire à plus de 1200 juges de nomination fédérale. Donc, voyez-vous, quelque part, cet homme-là est quand même nommé par le gouvernement. Euh, il administre la loi sur les juges et soutient, entre autres, le processus de nomination à la Cour suprême du Canada ainsi que le processus de nomination à la magistrature fédérale au nom de la ministre de la Justice ou du ministre de la Justice. Actuellement, le nouveau ministre de la Justice, c'est M. David euh, Lametti, qui est un avocat, qui est membre du Barreau du Québec. Il a remplacé l'honorable Judy wilson et euh, qui a fait vraiment les manchettes dernièrement pour euh, son intégrité, son honnêteté, sa franchise. Et à raison de ça, bien, elle a été expulsée du Parti libéral du Canada, de Justin Trudeau, ainsi que Mme Jane Philpot. Euh, vous savez, ici, euh, ils disent « Au cours de sa carrière, Maître Giroud a occupé divers postes au sein de l'appareil gouvernemental canadien, y compris ceux de conseiller spécial au premier ministre du Canada, donc euh, Justin Trudeau, euh, de conseiller à la magistrature au ministre de la Justice et de chef de cabinet de la ministre de la Coopération internationale. » Avant d'être nommé à son poste d'accueil euh, actuel, il était sous-commissaire à la magistrature fédérale. Quand on dit qu'un magistrat est indépendant et impartial, c'est complètement faux. Pour qu'un magistrat, pour qu'un juge de la Cour suprême, un juge de la Cour d'appel, de la Cour fédérale, de la Cour supérieure qui est de juridiction fédérale, euh, soit impartial et complètement indépendant, il doit être sous l'autorité de la Reine d'Angleterre ou de quelqu'un qui vient euh, tout simplement qui est nommé par notre monarque britannique pour euh, surveiller ce qui se passe ici au Canada. Mais c'est pas le cas actuellement. Et euh, il se passe n'importe quoi ici. Je vais aller quand même euh, sur euh, un document qui peut quand même vous intéresser ici. Attendez un instant. C'est... Assemblée nationale du Québec. Le Bill Pro... Format. On y va. Voilà. Bill Proforma, Assemblée Nationale. On va lire ça ensemble. Le Bill Proforma, la définition. Puis là, vous voyez qu'on est quand même sur le site de l'Assemblée Nationale du Québec. OK. Donc, on va aller un petit peu plus haut pour être sûr que tout est bien visible. C'est ça. Donc, le Bill pro Proforma. La définition. C'est un, un projet de loi qui a été présenté avant la, avant la prise en considération du discours du trône. OK. Euh, je ne vois pas de date ici. Afin d'affirmer le droit qu'a l'Assemblée de délibérer et de légiférer sans égard aux motifs de convocation énoncé par le lieutenant-gouverneur. Donc, ça veut dire que le lieutenant-gouverneur euh, n'a aucun rapport euh, politique véritable euh, dans l'Assemblée euh, nationale du Québec. L'adoption en première lecture du Bill pro est une, est une tradition parlementaire rappelant que le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale du Québec, qui est devenue l'Assemblée générale du Québec depuis le 22 mars 2019, est supérieur au pouvoir exécutif. Donc, ça, ça veut dire que le pouvoir exécutif n'a pas lieu d'être. On n'a pas besoin de lieutenant-gouverneur, de payer un lieutenant-gouverneur. Mme Lise Thibault n'avait pas raison d'être poursuivie. Elle, elle ne savait même pas qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Vous comprenez elle a perdu tous ses biens, sa réputation. Elle a perdu la réputation du titre de lieutenant-gouverneur du Québec. Et elle a déconsidéré en même temps le gouverneur général du Canada, qui est aussi, qui est aussi une marionnette, tout simplement. Euh, un personnage, euh, tout simplement, de l'histoire. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Répète pas, toi, mon grand, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En principe...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 Parce que vous savez que c'est seulement la reine qui possède les juges et les tribunaux judiciaires. Ça n'appartient pas au pouvoir législatif, ça appartient au pouvoir exécutif. Mais maintenant que la reine, c'est le pouvoir législatif, c'est donc le premier ministre qui devient la reine. Donc, continuez à accrocher sur la reine d'Angleterre, puis continuez à aduler votre premier ministre, c'est eux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 En adoptant ce projet de loi, pour la forme, le pouvoir législatif affirmait ainsi symboliquement sa présence sur l'exécutif. Au Parlement du Bas-Canada, ça c'est à Québec ici, au Bas-Canada, à la première session de la première législature en, 1980, en 1792, on ne présente pas de bill pour la forme. Une copie du discours du lieutenant-gouverneur Alured Clark est lue en chambre par l'orateur Jean-Antoine Panet. Un député propose que le discours soit pris en considération à une date ultérieure et c'est ensuite que deux billes sont adoptées en première lecture. La tradition relative à la présentation d'un projet de loi pro-forma était néanmoins connue au Bas-Canada comme en témoigne ce passage tiré du livre « Extrait des exemples de procédés » dans la Chambre des communes de la Grande-Bretagne, publié à Québec en 1792. Là, ils disent ici, « On a coutume, le premier jour de séance dans tous les parlements, de lire un bill avant de procéder à aucune autre affaire. Mais cela se fait pour la forme et peu après différé. » si la Chambre a d'autres affaires qu'elle croit de plus grande importance. Cette lecture d'un bill n'étant rien de plus qu'une réclamation du droit des communes du Parlement britannique comme du Parlement canadien, qu'elles sont libres de procéder en première instance sur aucune affaire qu'elles jugent importante sans être astreinte à donner la préférence au sujet contenu dans l'arangue du roi. Donc, la monarchie, le pouvoir exécutif, ça fait longtemps qu'on s'en est débarrassé. Bien, on s'est débarrassé du Christ-Roi, on l'a accroché à une croix. Donc, euh, regardez où est rendue la monarchie, ça a toujours été pareil. Dès la deuxième session de la première législature en 1793, un député, de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada propose la première lecture d'un bill avant la prise en considération de la harangue du roi euh, qui est remplacée par le gouverneur. Il s'agit alors d'un véritable projet de loi. Cette pratique reste en usage jusqu'à la suspension de l'acte constitutionnel en 1838. Il y a deux exceptions le discours du trône est pris en considération en premier lieu aux premières et deuxièmes sessions de la deuxième législature en 1797 et en 1798. Au Conseil législatif du Bas-Canada... Aucun bill bille proforma n'est proposé à la première session du premier parlement en 1792, mais à la session suivante, le bill intitulé « Acte pour punir la fornication, l'inceste et l'adultère » est présenté avant que l'orateur ne fasse rapport de la harangue de son excellence le roi ou la reine émanée du trône. Cette pratique du bill pro forma est d'ailleurs inscrite à l'article 3 du règlement du Conseil, consigné dans le procès verbal le 28 janvier 1793. Encore en 1814, on trouve la mention hodie la. Vice-lecteur S. Bila, référent à un bill intitulé Acte pour l'amélioration de la navigation du fleuve Saint-Laurent pro forma. Sauf exception en 1897, c'est ce même bill pro forma qui sera présenté en 1837. Imaginez-vous que la Constitution du Canada de 1867 n'était pas encore signée. Là. En 1817, les conseillers législatifs se dotent d'un règlement permanent pour leur chambre. Au troisième article, il est fait mention du bill pro formo. Au commencement d'un parlement, après que les prières auront été faites, je dis bien, les prières auront été faites et que l'orateur aura prêté le serment prescrit par la loi, alors tous les membres du conseil législatif pr présents, Prendront et prêteront de la manière, de la même manière, le discernement, après quoi quelques billes seront lues pro forma, donc toujours en dehors du pouvoir exécutif. Ensuite, l'orateur fera rapport de la harangue du trône, donc du roi ou de la reine, et alors, le comité des privilèges sera appointé, et au commencement de chaque autre session, pendant le même Parlement, aussitôt, les prières dites, quelques billes pro forma, contre le roi et contre la reine, si on veut, doivent être lues et il sera fait rapport de la harangue du trône, donc du roi ou de la reine, et le comité des privilèges sera appointé. Au Parlement de la province du Canada, 1841 à 1866, juste avant l'acte de l'Amérique du Nord britannique, L'Assemblée législative de la province du Canada, sauf pour la première session du premier Parlement de 1841, il est d'usage de présenter un vrai projet de loi avant la prise en considération du discours du gouverneur. Il en va ainsi de 1842 à 1866. <rire> Au Conseil législatif de la province du Canada, on ne doit, on ne présente pas non plus de Bill pro forma à la première session du premier parlement en 1841. Aux sessions suivantes de 1842 et de 1843, l'acte pour l'amélioration de la navigation du fleuve Saint-Laurent est élu en première une première fois comme il était d'usage de le faire au Conseil législatif du Bas-Canada avant 1837. Donc, on dit tout le temps comme il était d'usage de le faire. Mais vous savez que depuis, euh, euh, si on regarde euh, la première année en Angleterre, où on a utilisé le Bill Proforma, déjà, tout ce qui suit ça, euh, place tout simplement la monarchie et le pouvoir monarchique euh, souverain sous la législature, et non pas sous l'exécutif non pas sous le pouvoir exécutif de la reine à qui appartiennent les tribunaux judiciaires et les juges en fonction. Non. C'est pour ça que les juges en fonction, les tribunaux judiciaires n'appartiennent plus à la reine, ils appartiennent à l'oligarchie de l'establishment financier qui gouverne le pays et qui gouverne, si vous voulez, les fameux marchés boursiers américains et mondiaux. Donc, ce sont les bourses, tout simplement, qui contrôlent les pays, et la souveraineté euh, euh, par le pouvoir exécutif et par euh, notre monarque britannique n'existe plus depuis euh, au moins 1550, l'année 1550. Donc, on dit ici au Conseil législatif de la province du Canada, on ne présente pas non plus de bill pro forma à la première session du premier parlement en 1841. Aux sessions suivantes de 1842 et 1843, l'acte pour l'amélioration de la navigation du fleuve Saint-Laurent est lu une première fois, comme il était d'usage, de le faire au Conseil législatif du Bas-Canada avant 1837. À la première session du Deuxième Parlement, le bill pro forma est modifié à la Chambre basse. En 1844, le bill for the furture un arrangement en éducation est présenté en première lecture. Il est modifié. La session suivante, et devient un act relating to common schools within this province. Ce même bill sera conservé jusqu'en 1876, mais simplifié par un act relating to common schools au Parlement de la province de Québec de 1867 à 1968. Écoutez bien ça, quand on a créé l'Assemblée nationale du Québec en 1968, qui, est devenu, qui a fait du Québec un pays. Au Parlement de la province de Québec de 1867 à 1968, c'est avec la Confédération de 1867 qu'un projet de loi fictif, donc imaginaire, fictif veut dire imaginaire, est présenté pour la première fois, à l'Assemblée législative du Québec. C'était du bicaméralisme législatif à cette époque-là jusqu'en 1968. Donc, deux chambres législatives et le lieutenant-gouverneur en conseil qui se trouve à, à sanctionner la loi, si vous voulez. Mais ils disent bien ici c'est avec la Confédération de 1867 qu'un projet de loi fictif est présenté pour la première fois à l'Assemblée législative. Le 28 décembre 1877, le premier ministre Pierre-Joseph-Olivier Chauvreau présente le bill concernant l'administration des serments d'office. Ce projet de loi est lu une première fois et il est ordonné que la deuxième lecture se fasse le 10 janvier suivant. À aucun sens. Là. Ils font ça l'année suivante. Ils ne complètent même pas ce qui doit euh, normalement euh, être exécuté au moment même pour donner pleine force à la législature. Donc, ce projet de loi est lu une première fois et il est ordonné que la deuxième lecture se fasse le 10 janvier suivant. L'étude du projet de loi n'ira pas plus loin. Dès la deuxième session de la première législature en, 19... en 1868... On, a, on adoptera le bill pro forma, pour sortir tout simplement le pouvoir exécutif de la reine, en première lecture seulement, sans qu'il soit ordonné de seconde lecture à une date ultérieure. Le libellé du projet de loi pro forma est modifié quelque peu, à partir de la quatrième session de la quatrième législature en 1881. Il s'agit dorénavant du bill concernant la prestation des serments d'office qui est proposé par le premier ministre Joseph-Adolphe Chaplot. Cette formule est conservée intégralement jusqu'en 1959. Le gouvernement de Jean Lesage rompt avec, avec la tradition à l'ouverture de la première session de la 26e législature en 1960. Le Bill 1, le seul projet de loi étudié durant cette courte session de trois jours, est relatif à la tenue d'un référendum à Montréal. Or, ce projet de loi est présenté en première lecture, juste avant la prise en considération du discours du trône. Puis, à la session suivante, Jean Lesage renoue avec la tradition de présenter le Bill relatif à la prestation des serments d'office jusqu'en 1966. Le gouvernement de Daniel Johnson père, rompt lui aussi avec cette procédure symbolique, à la deuxième session de la 28e législature en 1967 en proposant le Bill 1, intitulé « Loi assurant aux usagers » la reprise des services normaux de la Commission de transport de Montréal. En raison de la grève en cours des employés de la Commission de transport de la métropole, il invoque l'urgence pour ce faire. Les trois lectures du projet de loi sont adoptées avant la prise en considération du discours du trône, mais à la session suivante, le bill pro forma est de retour. De 1967 à 1973, donc euh, qui est devenu, là, parce qu'en 1968, c'est l'Assemblée nationale qui a remplacé l'Assemblée législative, le Conseil législatif et le lieutenant-gouverneur. Donc, de 1967 à 1973, l'Assemblée est en plein processus visant à moderniser le déroulement de ses travaux. C'est dans ce contexte que le Bill Proforma disparaît pour de bon à l'ouverture de la quatrième session de la 28e législature en 1969. Désormais, aussi, les travaux parlementaires sont inaugurés par le discours du lieutenant-gouverneur dans la salle de l'Assemblée nationale. Et regardez, savez-vous pour quelle raison qu'ils ont fait ça, qu'ils disent que le discours du trône... Euh, euh, sont inaugurés par le discours du trône du lieutenant-gouverneur, c'est parce qu'il n'y a plus de règne ici. C'est parce qu'ils se sont débarrassés de la monarchie britannique et du pouvoir exécutif de l'Angleterre. Vous comprenez? Donc, le lieutenant-gouverneur, il, il sort d'une boîte de pop-corn, il vient de n'importe où, sauf du pouvoir exécutif de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. <coughs> Donc, je vais quand même vous répéter cette phrase-là pour que vous vous mettiez ça dans la tête, parce que vous ne connaissez pas ça et vous ne comprenez pas ça. Mais je répète, c'est dans ce contexte que le Bill pro Proforma disparaît pour de bon, à l'ouverture de la quatrième session de la 28e législature, en 1969, après l'abolition de l'Assemblée législative, du conseil législatif, du lieutenant-gouverneur et du gouverneur général du Canada qui lui a disparu un peu avant par le chapitre de loi 139 de 1952, qui a fait du gouverneur général du Canada un, une « corporation soul », une « personne physique ». Et il est obligatoire d'être une personne physique. C'est René Croteau lui-même qui l'a dit dans son fameux livre euh, concernant le mouvement des jardins, euh, dénaturé et défiguré de 1997 à 2003. En page 10 de son livre, il dit bien qu'il est obligatoire d'être une personne physique alors que. Être de nature humaine, un humain de nature humaine, est-ce que c'est obligatoire? Non, ça vient de Dieu. C'est naturel. Ce qui est obligatoire n'est pas naturel. Je répète, ce qui est obligatoire n'est pas naturel pour ceux qui ne comprennent pas ça. Surtout les juges. Eux, ils comprennent, mais ils ne veulent pas le dire aux citoyens. Ils ne veulent pas le dire aux justiciables à la cour. Ils vont tout simplement déclarer pro forma pour rapporter, et chaque fois qu'ils disent c'est pro forma, il n'y a pas de règne, a rien, ça devient du statutaire, du droit d'exception, qui est tout simplement contraire à la common law, c'est-à-dire au droit non écrit. Désormais aussi, les travaux parlementaires sont inaugurés par le discours du lieutenant-gouverneur dans la salle de l'Assemblée nationale et le Bill 1, modifiant la loi des mines, est présenté par la suite le premier ministre Jean-Jacques Bertrand, explique la nouvelle procédure désormais en usage. « Monsieur le Président, c'est ce qu'il dit Bertrand, là. conformément aux excellentes recommandations du comité des règlements, après rencontre avec le chef de l'opposition et consultation des deux partis, je vous prierai d'appeler l'article 5, le premier bill, qui pour la première fois qu'on porte un article qui n'est pas seulement symbolique. Le sage, Jean Le sage, chef de l'opposition, intervient alors pour rappeler au premier ministre qu'il y avait eu des précédents, enfin, au Conseil législatif de Québec de 1867 à 1968, contrairement à ce que dit Michel Lebrun, mon avocat, qui disait que le conseil législatif continue à exister quand même là en 2019. C'est seulement les membres, il n'y a plus de membres dedans. Mais c'est comme ça qu'on enseigne aux avocats du barreau du Québec le mensonge, la perfidie. Donc, enfin, au conseil législatif de Québec de 1867 à 1968, c'est le Bill A concernant l'agriculture que l'on présente à titre de Bill Proforma dans les règles et règlements du Conseil législatif de la province de Québec, alors que ce n'est plus une province depuis 1968, puisque la, la, la Sûreté provinciale du Québec, qui portait ce nom-là à l'époque, on disait la Sûreté provinciale du Québec, est devenue en 1968 la Sûreté du Québec. Donc il savait qu'à partir de 1968, la police provinciale du Québec devenait la police, tout simplement, du Québec. C'est tout! Le mot « province », l'expression « province », la désignation de « province » était supprimée, parce qu'en 1968, le Québec n'était plus une province. Donc, quand René Lévesque est rentré avec son parti québécois et tout ça, pour faire euh, euh, d'une... Euh, d'un Québec sans province, un pays, il le savait lui-même. Ça a tout été caché, ça, par les juges et par les membres du barreau du Québec. Ça, c'est la plaie au Canada. Le barreau du Québec, c'est les juges, ceux qui sortent de là, puis il y en a des bons, n'oubliez pas ça, il y en a des blonds, des bons juges, mais ils ont la corde au cou, puis ils ont un couteau à la gorge, ils n'ont pas le droit de parler, vous comprenez pour ne pas déconsidérer l'administration de la justice en révélant ce que je suis en train de vous révéler actuellement, publiquement, j'espère que ça va faire le tour de la planète. Donc, le premier jour de la réunion d'un nouveau parlement, ou d'une session subséquente, son honneur, ayant ouvert la session par un gracieux discours aux deux chambres, et après les prières dites, n'oubliez pas qu'on est là sur la laïcité actuellement, et les lois sur la laïcité, on ne peut même plus porter une médaille au cou. Une médaille de nos, nos saints chrétiens ou de la Vierge ou quoi que ce soit. Donc, euh, et après les prières dites, il est fait lecture de quelques Bill Proforma. Vous comprenez? Pour citer cet article-là, « cet article -là. Bill Proforma, Encyclopédie du parlementarisme québécois en ligne, Assemblée nationale du Québec, le 27 janvier 2015. » Faites-nous part de vos commentaires dans l'encyclopédie asnat.qc.ca. Euh, ici, il euh, y a des notes. Donc, euh, on peut voir de Hart Laurie's Bill. On voit euh, Earth Skin May. Euh, Parliamentary Practice. Euh, 1813-1814. En tout cas, vous avez beaucoup de, de choses ici qui sont quand même... Je vais essayer de, de leur mettre un petit peu plus... Euh, Voyez-vous. Et si on peut dire, mettons qu'on commence comme ça ici. Là. Regardez bien. Donc, je vais essayer de grossir encore un petit peu. C'est pas moi qui l'invente, n'oubliez pas ça. Là. Donc, voyez-vous, on peut voir exactement ici sur quoi ils se sont basés. Ça, c'est des notes, des notifications pour citer euh, cet article, Bill Proforma. Voyez-vous. Donc, euh, écoutez, euh, je vais revenir ici euh, au commissaire. OK? Euh, le commissaire euh, qui se trouve être le commissaire du commissariat à la magistrature fédérale du Canada puis euh, je répète là, en tant que commissaire il dépose un budget de 570 millions et fournit un appui nécessaire à plus de 1200 juges de nomination fédérale c'est pas rien, c'est lui qui a le contrôle les juges appartiennent au, au gouvernement oubliez le mot impartial, indépendance et tout ça puis vous savez qu'il n'y a pas de loi ici c'est dans la loi I3 du Québec la loi de l'impôt sur le revenu de 1985, chapitre 3, article 1, qui fait la définition du mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et l'article du Code criminel, l'article 6, stipule bien que c'est la, la loi qui crée et qui nous expose à l'infraction. Et s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction puis moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'infraction, parce qu'eux commettent des infractions. Pourquoi qu'on est punis, nous, qui commettons des infractions, alors qu'eux, c'est dans leur nature, c'est leur fonction d'être en infraction aussitôt qu'ils exercent leur fonction. Écoutez-moi bien, aussitôt qu'ils exercent leur fonction, Mais la loi au sein du fédéral de 1985 sur le silence à perpétuité, et par lequel le gouvernement, quand il envoie des documents à quelqu'un, à un justiciable ou à un contribuable ou à un citoyen quelconque, c'est bien écrit qu'il s'adresse à personne. Donc, quand il m'envoie quelque chose, quand il envoie quelque chose à ma personnalité juridique, Jacques Normandin 231-249-525, qui est son numéro d'assurance sociale, et qui demeure au 114 Boulevard des Vétérans à Cowansville, J2K3B9, il s'adresse à personne. Comprenez-vous ce que je vous dis là, là? Il s'adresse à personne. Vous êtes personne, vous êtes l'actif de l'État. Jacques Normandais, premièrement, c'est. Ça, ça, a été confirmé quand même par le directeur de l'État civil et je le remercie de ça. Ça a été confirmé l'année passée. Comme quoi, Jacques n'a pas de date de naissance. Normandais, c'est un autre famille, ça. Puis monsieur, c'est un titre. Donc, un titre, ça ne meurt pas. Puis, Normandin, un nom de famille, c'est ni masculin ni féminin, il n'y a pas de sexe. Ça ne meurt pas non plus. Donc, M. Normandin, ou Mme Landry, ou Mme Marois, ou appelle ça comme tu veux, ou M. Landry, ou ici, M. Euh, Giroux, qui se trouve à être Marc A. Giroux, c'est rien. Ce nom-là n'existe, euh, il n'y a rien dans l'existence. On n'a pas le droit de parler de l'existence de Marc A. Géroux. C'est interdit par la loi sur l'accès à l'information de 2003, article... Euh, euh, c'est la loi elle-même au complet. Le règlement numéro 4, c'est pas un article, c'est le règlement numéro 4 de la loi sur l'accès à l'information de 2003, qui est la loi A-2.1, qui dit qu'il est interdit de discuter à quiconque ou pour quoi que ce soit, d'une existence quelconque, peu importe l'existence, même si vous êtes devant euh, un juge, un avocat, un notaire, ou peu importe, en droit, vous n'avez pas le droit de parler d'existence. C'est interdit. Parce qu'en en, en parlant d'existence, on peut commencer à parler de l'existence du Parlement canadien, on peut parler de l'existence du Parlement du Québec, on peut commencer à parler de l'existence d'une nature humaine d'un enfant, hein, puis pas un enfant ordinaire, là, on parle de l'enfant embryonnaire, et de l'enfant fétal, Oubliez pas que dans la loi, euh, ça se trouve à être la loi L-2.1 de 1972, okay, à l'article 1J, qui stipule qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Et c'est confirmé comme quoi c'est un défunt, à l'article 223.1 du Code criminel canadien, qui dit à quel moment l'administration politique, judiciaire, et tout ça décide à quel moment un enfant devient un humain. À quel moment un enfant devient un humain. Alors que le mot « enfant », c'est synonyme d'humain. Donc, ça prouve qu'on n'est rien. Là, je viens de déposer un mémoire sur la laïcité, je ne sais pas si on va en parler, ils ont accusé réception lundi passé, je dois m'exprimer, vous devez m'entendre. Et tous les juges vont s'arranger, tous les juges, il y en a peut-être un bon à quelque part, mais je ne crois pas que c'est le juge Wagner, <rire> Richard Wagner, parce qu'actuellement on est en train de garnir toute la magistrature fédérale de membres qui proviennent du barreau du Québec, donc, ça va quasiment être tous des juges qui sont membres du barreau du Québec. Et le barreau de Common Law Toronto, là, où il euh, y avait, semble-t-il, 44 000 euh, euh, avocats là-dedans, bien, ils ont lancé la serviette. Ça, ça n'existe plus. Euh, C'est tout simplement rendu un, une institution insignifiante. Euh, C'est le cabinet McCarty euh, Tétrault... Fasken martineau Norton Rose, Fulbright, c'est des gros, gros cabinets comme ça qui contrôlent toute la magistrature ici au Canada comme ailleurs dans le monde actuellement. Et ça vient tout du Québec. À nulle part ailleurs que le Québec. Le Québec, c'est la souche. C'est la source. C'est l'origine, c'est le talon, si vous voulez, de toute l'administration de la justice mondiale. C'est pas plus compliqué que ça, là. Parce que quand on essaie de dire la vérité, faites-vous en pas, les juges sont là pour nous fermer la gueule. C'est pas plus compliqué que ça. Et ici, euh, c'est malheureux euh, combien il y a de gens, comme Sébastien Théodore, présentement, qui est incarcéré. Et euh, il y a même pas droit à un avocat, semble-t-il. Euh, son épouse m'a téléphoné. Elle avait trouvé un avocat pour Sébastien. L'avocat s'est présenté au centre carcéral et l'administration du centre carcéral a refusé euh, à, à, à l'avocate de représenter et de servir Sébastien Théodore et là actuellement ben, euh, vous savez que c'est n'importe quoi la ville de Longueuil pour se venger parce que Sébastien Théodore a fait donner un billet de contravention à un policier qui roulait à une vitesse excessive dans une zone ben pour comme punition il est aujourd'hui en prison et en plus de ça on essaie de lui mettre en charge sur le dos Hein? Sur le dos. Si ce gars-là n'avait pas été traqué, il ne serait pas arrivé cet événement-là, là. là. Mais on essaie de lui mettre sur le dos euh, l'accident euh, d'une dame qui a été frappée lors d'une poursuite judiciaire euh, contre Sébastien Théodore, qui s'en allait directement au bureau de la gendarmerie royale du Canada pour euh, chercher sa protection. Et semble-t-il que c'est une policière de la Ville de Montréal euh, qui aurait frappé la dame en question, mais ils ont pas le droit de le dire. Ils n'ont pas le droit de le dire. Et euh, ça, c'est un accident. Ce n'est pas, pas un meurtre prémédité ou un crime ou quoi que ce soit. Et ça, ça a commencé où? Ça a commencé à Longueuil, par le cabinet d'Anton-Rainville, cabinet d'avocats qui protège tous les, les droits et les services de la ville de Longueuil, qui punit quelqu'un. Puis là, ils vont passer en, en, en, 2000, en, en 2020. ok Ils veulent passer tout simplement une injonction permanente pour interdire à qui que ce soit de loger une plainte contre un fonctionnaire public de la ville de Longueuil que le fonctionnaire public, est comme n'importe quoi, n'importe quel crime, ils n'as pas le droit de t'attaquer à un fonctionnaire public. Pareil comme moi, je n'ai pas le droit de m'attaquer à un juge qui commet des crimes tous les jours en mettant le pied dans le palais de justice. N'oubliez pas qu'il y en a des bons juges. Hein? Il y a de très bons juges, mais comme je vous dis, ils ont le couteau sur la gorge et ils n'ont pas le droit de dire un mot. Mais je protège ces juges-là, croyez-moi. Donc, euh, je vais aller ici sur un autre dossier. Quand on regarde, voyez-vous, ça, c'est le communiqué. Le gouvernement du Canada annonce des nominations à la magistrature du Québec. Et ça, c'est à l'époque où il y avait l'honorable Jody wilson ribold Vous comprenez? Et euh, je vais vous dire quand même, ça, c'est une femme extraordinaire. Et euh, elle a été chassée, expulsée du Parti libéral. N'oubliez pas qu'il y a des élections euh, cette année euh, au fédéral. Et c'est pour ça que je vais quand même vous lire le document. Ça vaut la peine. Euh, communiqué de presse le 31 août 2018 à Ottawa, Ontario, au ministère de la Justice du Canada, l'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la, de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes en vertu du nouveau processus de nomination à la magistrature annoncé le 20 octobre 2016. Ce nouveau processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité et continuera d'assurer que les juges nommés incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité. Si on met Jody wilson ribold dehors, c'est que ce paragraphe-là que je viens de vous lire, il est supprimé. C'est tout le contraire qui se pratique actuellement à la magistrature du Canada. Je vais vous relire ce texte-là juste pour vous, que vous compreniez. Communiqué de presse le 31 août 2018 à Ottawa, Ontario, ministère de la Justice du Canada. L'honorable Jody wilson ribold ministre de la Justice et procureur général du Canada,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 Incarne les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité. Il n'y a plus de diversité actuellement depuis Justin Trudeau là, et dernièrement, là, euh, ce mois-ci au mois de mai, parce qu'on est en train de, tout simplement de garnir la magistrature euh, du fédéral seulement d'anciens membres du barreau du Québec. Rien d'autre. C'est pas compliqué, là. On s'en va vers ça. Et c'est le Québec qui est le Canada. Et non, le Canada qui est le Québec. puis le Québec gouverne tout le Canada au complet avec une gang de bandits qui sortent du barreau du Québec, sauf quelques bons juges. Pour ce qui est des avocats, c'est impossible. Mon avocat n'a jamais été capable de faire respecter l'article 1 du Code civil, l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, et les jugements qui forçaient l'application de, de ces deux articles-là, et qui pouvaient tout simplement <coughs> m'acquitter de ce qui avait été reproché par des lois hors-la-loi parce qu'il n'y a pas de loi au Québec, c'est la loi I3 de l'article 1 qui stipule loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et j'ai fait de l'emprisonnement pour ça. Puis Michel est allé dire à des gens, « Ah oui, le Conseil exécutif du Québec, ça existe toujours. » Il existe, c'est juste qu'il n'y a plus de conseillers législatifs, il n'y a plus de monde là-dedans. C'est complètement faux. Pourquoi dire des insignifiances comme ça? Pourquoi dire des sottises comme ça? Pourquoi rire des gens comme ça? Donc, euh, je vais continuer ici, voir s'il y a d'autres choses. Euh, communiqué de presse. Euh, C'est ça ici, ils disent aussi, communiqué de presse, le 27 juin 2017, l'honorable Jody watson Ribold, <coughs> CP, CR, député ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de Marc A. Giroux, à titre de commissaire à la magistrature fédérale. Maître Giroux a obtenu des diplômes de la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa en 1989 et de la Faculté de droit de cette même université en 1992. Il est devenu membre du barreau du Haut-Canada en 1994. Voyez-vous, en 1994, là, on ne dit pas du barreau de l'Ontario, non, ils disent du barreau du Haut-Canada. Ça prouve que tout ce qui s'est fait avant 1867, ça n'existe pas. Écoutez, ce n'est pas des farces que je vous dis là. là. Quand on écrit qu'il est devenu membre du barreau du Haut-Canada de 1994, ce n'était pas l'Ontario, c'était le Haut-Canada. L'Ontario est devenu une province. Maître Giroux a travaillé au commissariat à la magistrature fédérale ces douze dernières années. Occupant à la fois les postes de sous-commissaire et commissaire intérimaire, il maîtrise parfaitement les deux langues officielles. J'en doute pas. Mais euh, s'il a été 12 ans, vous comprenez, à travailler au commissariat comme ces 12 dernières années, ça ça veut dire qu'il savait qu'il travaillait non pas pour euh, euh, dans la province d'Ontario, mais il travaillait dans le Haut-Canada. Il travaillait contre l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Et euh, donc, s'il savait, les douze dernières années, c'est qu'il sait que l'abrogation de l'article 93 et que euh, la Constitution, le rapatriement de la Constitution de 1982, c'est complètement délictuel, illégitime, c'est du banditisme. C'est pour ça que la reine Elizabeth a signé l'acte de rapatriement dans le haut du document, complètement dans le haut, dans la marge en haut, en dessous de son titre à elle, puis elle l'a signé avec Jean Chrétien. Parce que ça prenait un témoin, Jean Chrétien est témoin de ça. Mais tout ce qui est contenu en dessous, tout ce qui contient le, le formulaire de rapatriement de la Constitution, elle n'est pas responsable de ça, et je la remercie pour ça. Et euh, n'oubliez pas une chose ici, c'est que, quand on parle, ils disent ici, « Elle est devenue membre du barreau du Haut-Canada en 1994 ». Maître Géroux, hein, Maître Géroux a travaillé au commissariat de la, à la magistrature fédérale ces douze dernières années. Euh, écoutez, c'est euh, qu'est-ce qui me venait à l'idée actuellement? C'est que le, le, le Québec le Québec est une n'est plus une province. C'est l'État national depuis l'an 2000, depuis la loi E20.2 de l'an 2000. On continue à désigner le Québec comme étant une province alors que ce n'est...